Euh, Mariella, est-ce que tu vois un lien entre ce que je viens de dire, entre le thème du live de ce soir et ta question Si tu vas fouiller euh, dans cette direction, je pense que tu auras ta réponse. Pourquoi t'es facile d'être prise pour une voyante Parce que tu as envie de rock'n'roll voilà, pourquoi Et je dis ça en rigolant, mais c'est vrai. Et non, évidemment, il n'y a pas de hasard. T'as envie de rock'n'roll dans le sens. Ok, je vais te dire ça autrement. Euh, parce que t'es comme moi, t'as envie d'authenticité, t'as envie de briser les masques. Et ça t'emmerde littéralement. Ce faux jeu. Tu aurais juste envie de donner, à, de, de, en fait, de, de, de foutre une balayette à, à, à ce faux jeu entre les gens. Mais responsabilité oblige, c'est toi qui l'as mis en place ce faux jeu. Et il y a une part de toi qui s'y attache quand même. Parce que c'est agréable de déclarer à l'univers Je sais de déclarer aux gens « je sais ». Et je m'y connais, je le fais tous les mercredis soirs. <rire> je déclare aux gens « je sais ». J'établis cette règle qui est factice, parce que je, par définition, je ne peux pas et tu ne peux pas rentrer dans le monde de l'autre. Et euh, personne ne pourra jamais comprendre quelqu'un. Parce qu'on est trop structuré de tellement de manières différentes que c'est deux univers, deux extraterrestres. Un être humain et un extraterrestre venant de euh, je ne sais pas quelle planète qui, des, qui se rencontrerait. Mais, pour le jeu de l'humain, parce que cette règle est quand même alignée sur toi, parce qu'elle est alignée sur toi, ce côté « je sais », parce qu'elle est sous-tendue par... Euh, ok, c'est l'altruisme que tu poses. C'est le cœur. C'est presque l'archétype de Mère Teresa. Donc, comme ça définit quand même un peu ton identité, forcément, comment faire pour s'en débarrasser sans me perdre moi-même Si je m'en débarrasse, si tu si t'en débarrasses, tu vas forcément devoir redistribuer la carte des pouvoirs. Parce que la voyante, enfin, voyant-voyante, médium, clairvoyant-clairvoyante, euh, on a une espèce de de jouer avec le pouvoir qu'on ne veut pas la totalement lâcher. Autre chose, c'est que la lassitude et surtout l'épuisement, euh, très clairement, c'est pas normal d'être épuisé en canalisant. Que tu canalises euh, un être, un ange, un esprit de la nature, ou euh, si comme moi, tu... Euh, tu, en fait, tu, tu te canalises toi-même tout simplement ou euh, bref peu importe ce que tu canalises ce n'est pas normal d'être épuisé pourquoi parce que ce qui nous nourrit réellement nous, bah, nous nourrit nous donne de l'énergie et au fur et à mesure qu'on donne de l'énergie qu'on qu se donne de l'énergie bah, on peut donner en donner à l'autre et en fait c'est ça le véritable altruisme j'ai envie de dire que ta définition de l'altruisme, elle est en train de changer. Tu passes de ⁇ j'aide les autres en déclarant que j'ai raison ⁇ à euh, ⁇ ok, je vais préciser parce que ça va être important pour... Et là, je, je parle à tout le groupe. Euh, tu passes de ce système euh, petit 1 à un système numéro 2 qui me dit euh, ⁇ ok, je me nourris de mes propres besoins, je me nourris moi-même. Et donc, en ayant de l'énergie, je suis capable de nourrir les autres. Je me nourris de quoi est -ce, De quoi est-ce que je suis capable de me nourrir De ma satisfaction d'être avec les autres. Parce que c'est à moi de décider si je suis bien avec une personne ou pas. Et pour ça, la ressource, c'est le corps. C'est pas le mental. Ni les perceptions, ni les anges, ni les, ni les archanges, ni ce que vous voulez. Arrêtez de me dire que vous êtes euh, canal et qu'on vous, euh, vous a dit ça mais vous savez pas quoi faire. Le boulot des anges, des archanges et de l'univers entier, ce n'est pas de nous dire ce qu'on a à faire. C'est de nous épauler dans nos choix. Et ça, putain, il faut vraiment commencer à l'incorporer. C'est le côté, bah non, ils ne sont pas là pour dire ce que tu as à faire. Personne. Ni un autre être humain, ni une entité. Et c'est de notre responsabilité que de voir quels sont nos choix. Sur quel, en fait, sur quel terreau de choix nous, euh, notre vie se crée actuellement Et une fois qu'on a mis en lumière, ce une fois qu'on a mis euh, de la conscience sur nos choix, eh ben, est-ce que, est que je suis ok avec ces choix-là ou est-ce que j'en change Et euh, voilà entre quel et quel système tu es en train de, de basculer. Mais du coup, pour toi, ça sous-tend une perte de repère. Et la perte de repère, bah, ça fait peur. Tu connectes euh, une sorte d'enfant perdu qui ne sait pas trop où aller. Voilà. Merci pour ta question, euh, Mariela. C'était génial.